Qu'est-ce qui se passe quand on veut être amoureux On croit que les battements de cœur, ça suffit. Et on croit que l'expression les... chaleureuse de notre énergie est suffisante pour tenir une relation. On voit très vite que ça ne marche pas. La voie initiatique, elle correspond beaucoup plus à ce qu'on appellerait en Occident la quête de sens. La quête de sens. La voie de l'amoureux, elle ne préconise pas un amoureux qui perd la tête. Au contraire, elle préconise des amoureux très lucides. Et d'ailleurs, quand on parle de spiritualité et sexualité, je trouve que la quête de sens est un mot très adapté. La quête des sens dans le sens, de se donner du sens au sens, c'est une quête de sens.